élève de deuxième bac euh, sciences physiques et sciences mathématiques dans le cadre des, des aspects énergétiques dans le cadre de la leçon des aspects énergétiques des oscillatoires mécaniques nous allons étudier ici euh, un pendule simple nous allons faire l'étude énergétique d'un pendule simple pour le faire on va euh, procéder de la manière suivante donc on va faire euh, récapituler le, certaines observations expérimentales concernant le pendule simple. C'est une récapitulation de ce que nous pouvons déterminer lors d'une expérience. Et puis, euh, on va faire l'étude théorique, l'étude énergétique du point de vue énergétique pour établir l'équation différentielle du mouvement. Voilà. Donc euh, passons aux observations expérimentales donc voici un, un produit simple c'est à dire un fil et une masse relié donc on va faire, les, si on va choisir certaines longueurs de, du fil et certaines masses M on va faire des observations donc animation pour ce cas donc L égale 0,4 m et M égale 0,4 kg donc euh, voici Ici, nous avons l'évolution de l'abscisse θ en fonction de t, θ en fonction de t en bleu. Et ça, c'est θ theta point, theta point c'est-à-dire la dérivée de cette fonction-là. Donc, euh, quand on dit période, on trouve que la période, c'est 12,27 secondes. Si vous calculez deux fois P fois racine de L sur G, vous allez trouver également 1,27 secondes, c'est-à-dire que la période égale tout simplement, tout simplement d'opération de l sur g. Voyons également ici θ euh, de t, ça vaut θ max cosinus de p sur t0 fois t plus pi, avec θ max c'est cette euh, valeur initiale de θ, Theta max c'est 0,5 radian, 2 de, de, fois 0,25 ça donne 0,5 radian. Et bien sûr, euh, le radian. Et phi, ça vaut 0, puisque l'apsis, θ de 0 égale θ max. Et t0, bien sûr, ça vaut, vaut 1,27 secondes. Ici, θ euh, max de t, θ euh, point de t, euh, plutôt, point de t, et c'est une fonction également sinusoidale, on peut l'écrire de cette manière. Theta point de T égale Theta point max fois sinus. C'est un sinus, vous allez voir, parce qu'ils sont en quadrature du phase. C'est-à-dire que lorsque Theta point est maximal, dans ce cas, à un instant donné, donc dans cet instant-là, donc à cet instant, euh, Theta serait nul. Et, et inversement, lorsque Theta est maximal, alors, θ es point est nul. Euh, je parle de, de, de, de ces deux courbes-là. On dit qu'elles sont en quadrature du face. C'est-à-dire, lorsque l'une est nulle, l'autre, elle est soit maximale ou minimale. Donc, voyons ici. θ de cet instant, elle est nulle. Alors, θ euh, point, elle est maximale. Elle est minimale. C'est-à-dire, en, en, en, en extrémant. Il est en son extremum euh, minimal, c'est-à-dire qu'il est égal à -dire qu il, qu il y a moins teta point max, moins teta point max Donc teta point max, ce n'est autre que 2 fois P sur T0 fois teta max 2 fois P sur T0 fois teta max, ça donne 2,47 radian par seconde 2,47 radian par seconde Donc euh, si le fait le traitement d'une vidéo comme ça d'un point de vue simple ayant ces caractéristiques la longueur 4, 0, 4, la masse 0, 4, 1, 6, 8, semblable à celui-là vous allez trouver que θ.t de t elle est semblable à cette courbe là et θ.max ça vaut 2 fois p sur 0, fois 3, 4, 4, 4, de la, masse, de la masse initiale de la masse suspendue, c'est-à-dire euh, la valeur initiale de θ. Voilà, c'est ce que nous, nous observons euh, lors des expériences. On va passer maintenant à l'étude énergétique du pendule simple. Donc, euh, Donc euh, on, on passe maintenant aux expériences à l'étude Donc, on passe à l'étude du point d'une simple. Pour faire l'étude, nous aurons besoin d'un repère G0Z. Donc, G0Z, c'est un axe euh, vertical ascendant. Ascendant, c'est-à-dire qui est du, du orienté vers le haut. <coughs> Et dont l'origine est confondue avec la position d'équilibre de la masse, donc G0 c'est la position d'équilibre de cette masse là donc G0 donc nous aurons besoin de cet axe là G0 et orienté vers le haut euh, G0Z pour exprimer bien sûr l'énergie les, les, potentielle de Polynthorne donc euh, étude théorique du potentiel simple, premièrement on va faire les expressions de différentes énergies en fonction de θ et θ point. donc Commençons par l'énergie cinétique. On sait que cette masse-là elle est en rotation autour de l'axe delta. Donc, son, son énergie cinétique, ça s'écrit 1 demi G delta theta, fois au carré, theta point au carré. Donc, vous le savez, en cas de la rotation, l'énergie cinétique, ça s'écrit de cette façon-là. Avec G delta, ce n'est autre que M fois L carré, puisque. La masse, est ponctuelle et éloignée d'une distance constante L. Donc, euh, G delta, c'est la somme de M, I, R et O carré. Donc, euh, M, il y a une, un seul point qui est le, euh, la masse, qui est considérée ponctuelle. Donc, il y a une seule, un seul point. Donc, sa masse, c'est M et est éloignée de L. Donc, euh, G delta n'est autre que M fois L carré. Et là, là, pour les autres points, ils sont considérés non massifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de masse. D'accord, c'est une approximation, tout simplement. Donc, G-delta, c'est ML carré. Donc, euh, c'est-à-dire, EC égale 1 de ML carré fois θ point carré. Donc, voilà l'expression de EC en fonction de θ point. Theta n'existe pas dans l'expression de EC, c'est ce pas grave. L'essentiel, euh, c'est qu'on l'a en fonction de theta, point, plus un, euh, uniquement. Donc, l'énergie potentielle du posanteur s'écrit, comme vous le savez, d'une manière générale, EP de t égale mg fois z de t, avec z, c'est l'abscisse, euh, c'est l'altitude ou la hauteur l'altitude la, du de, de, de, de, de point étudié, du système étudié, plus EP0, bien sûr. Donc on va l'écrire de cette manière-là. EP0, c'est une constante qui dépend de la, de la référence de l'énergie potentielle prise. Donc euh, ça s'écrit Z. Z. Donc dans ce cas, Z, euh, prenons dans ce cas euh, la masse à une position quelconque repéré par l'angle d'état donc on va dire que ça c'est une position quelconque et dans ce cas z ça va, ça va être la hauteur g0 h g0 h que ça veut donc c'est à dire ep égale mg g0 h bien sûr puisque z c'est g0h plus p0 g0 h si vous calculez si vous considérez l'angle là c'est l moins moins OH bien sûr c'est L, L moins OH donc G0H c'est L moins OH donc L moins OH donc OH maintenant on va considérer ce, ce triangle là OHG donc voyons ici qu'est-ce que ça vaut OH donc si vous cal calculez le cosinus de θ, vous allez trouver c'est OH sur L, sur OG c'est-à-dire sur L donc, OH sur L égale cosθ, donc OH n'est autre que L cosθ, donc OH c'est L cosθ. Donc, G0H ça vaut L moins L cosθ, on va factoriser par L et on va obtenir L facteur de 1 moins cosθ. Maintenant, on va remplacer G0H dans cette expression et on va obtenir et EP0 est une constante qui dépend bien sûr de la position prise comme référence de l'énergie potentielle de posant. Donc euh, d'où EP égale Mg L facteur de A moins coseta plus EP0. Avec EP0, bien sûr, ça dépend de la référence prise. Mais dans ce cas, quelle que ce soit la, la référence prise, on va euh, établir la, la même équation différentielle. Donc euh, puisque nous allons faire la somme des. Des, des, des énergies et faire la dérivée et dire que c'est la dérivée que la dérivée est nulle puisque l'énergie mécanique est constante à cause euh, grâce à la, à la non à la présence des, des, des, des frottements donc puisque les frottements sont ne sont pas présents donc euh, finalement l'énergie mécanique s'écrit EM c'est la somme c'est la somme des deux, donc euh, 1 demi ml carré θ 1, plus mgl facteur de A moins cosθ plus EP0, bien sûr. Ça c'est l'énergie mécanique, c'est-à-dire la somme de l'énergie potentielle et de, de l'énergie mécanique. Donc euh, maintenant on va établir l'équation différentielle du mouvement. Pour ce faire, on va dire que puisque les frottements sont négligeables, on a PEM égale constante, tout simplement. C'est-à-dire que l'énergie mécanique. Le total du système est conservatif, et se conserve, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas au cours du temps. Donc, on peut dire que dès la dérivée de m sur tt est égale 0, ou m sur cost. Donc la dérivée est nulle, on va donc dériver cette, cette écriture-là par rapport au temps. Donc, c'est-à-dire que, donc, si vous dérivez ici, donc, ça, ça c'est une constante. 1,5 ml carré. C'est une constante. On va la réécrire. ml carré fois 1,5. On va dériver theta point carré. La dérivée de theta point carré, ça donne 2. Donc, 2 fois 1,5, ça se simplifie. Donc, ml carré fois θ, c'est-à-dire f' C'est comme si on a ici f de t. Au carré, sa dérivée donc on va dire que la dérivée de f, c'est à dire f donc si on va avoir theta de point theta de point fois f c'est à dire fois theta point donc theta point fois theta de point theta point fois theta de point donc ça c'est la dérivée de ceci, oui plus, plus, donc ici nous avons mgl, c'est une constante mgl la dérivée de 1 moins cosθ. Donc la dérivée de 1 c'est 0. Donc il va rester la dérivée de moins cosθ. dérivée de moins cosθ, on va θ de t, attention c'est θ de t. Donc moins cosθ de t. Donc c'est la, la dérivée de moins la dérivée de theta de t, donc c'est θ point. Voilà la dérivée de moins cosinus, c'est sinus. La dérivée du cosinus c'est si moins sinus fois moins donc ça donne sinus sinus, sinus theta donc theta point sinus theta Ici. et ce 1 là c'est sa dérivée sinus bien sûr. et la constante mgl elle est là mgl donc égal 0 quel que soit t bien sûr on va maintenant euh, factoriser par m m L carré théta point. ml carré theta point, ml carré theta point, facteur de θ de point, plus g. Donc il manque un, un L, donc on va voir G sur L. G sur L fois une theta. G sur L fois une theta. Donc ML carré theta point égale euh, facteur de celui égale 0, quel que soit P. Puisque θ point n'est pas nul. À cet instant. Donc, il y a des instants où θ-point n'est pas nul. Et vous savez, euh, lors de l'observation expérimentale, θ évolue d'une manière sinusoidale. Donc, il y a des instants où θ-point n'est pas nul. Et ceci dev... devrait être nul quel que soit t. Alors, tout ce qui est entre crochets ici doit être nul quel que soit t. Voilà. Donc, alors, θ-point plus. G sur l, sinus sinθ égale 0, quel que soit t. Quel que soit t. Donc, euh, maintenant, on va faire l'approximation des du, du, du, du petites oscillations. C'est-à-dire, considérer que θ est très petit. Alors, dans ce cas, sinθ égale à peu près θ. Donc, pour euh, des petites oscillations, θ très petit, on peut considérer que θ égale à à peu près euh, sinθ. Et dans ce cas, dans ce cas A. Et dans ce cas, l'équation devient, donc l'équation différentielle devient θ de point plus g sur l plus g sur l θ égale 0. C'est l'équation différentielle du mouvement, bien sûr. Donc euh, avec euh, dans la solution va s'écrire sur la forme θ de t égale θ max cosu de p sur t0 fois t plus phi, à condition d'imposer de, de, de que t0 égale de p racine de L sur g. Donc, euh, ou t0 égale de p racine de L sur g. Ou encore, on peut écrire cette, cette formule-là de cette manière, qu parce qu'on va s'en servir plus tard. Donc, on peut dire que 2P sur T0 égale racine de L sur G. Ici, donc, si on fait le carré, donc 2P sur T0 au carré, ça donne tout simplement G sur L. G sur L, c'est-à-dire T0 sur 2P au carré sur L sur G. Donc, 2P sur T0 au carré, c'est G sur L. Donc, 2P sur T0 au carré, c'est G sur L. Donc, on va, on, nous en aurons besoin euh, on va voir. Donc maintenant, on a la forme de l'équation différentielle, la forme de l'équation différentielle, euh, de la solution de l'équation e différentielle et la condition que doit vérifier T0 pour que ce soit euh, une, une solution. Donc Passons maintenant aux expressions des, des différentes énergies en fonction de temps. EP de T, de C de T et EM de T. Donc, euh, d'après la forme de la solution, on a, donc, d'après cette forme de la solution, on a θ point de t égale moins 2p θ max fois sinus 2p sur t0 fois t plus pi, Comment on, on a fait On a fait la dérivée de ce qui est à l'intérieur ici, c'est 2p sur t0. Le voici, fois θ max, puisque est constante, fois θ max, fois la dérivée de cosinus qui est moins sinus de, de ce qui est tout à l'heure en tant que les, les parenthèses <coughs> donc 2 plus sur 2,0 plus, plus ça c'était θ point euh, il est euh, déduit à partir de cette formule, maintenant on va la remplacer dans l'expression de l'énergie cinétique donc EC on connaît que c est, c est, ça, ça donne 1,5 ml carré point carré ça, tout ça c'est θ point carré P sur t0 au carré fois θ max au carré fois sinus carré. Tout ça, c'est cette expression de θ de point le taux carré. Donc on va avoir 2 P sur T0 au carré, le voici, θ max au carré, le voici, et sinus carré, le voici, sinus carré. Et ml, c'est le g part tout Donc ça c'est l'expression de l'énergie cinétique. On va. On, on a ici que on a, nous, a, nous avons dit tout à l'heure que 2π sur t0 carré ça donne tout simplement g sur l donc on va le représenter par g sur l donc euh, égal e max donc toute cette toute constante on va l'appeler e max avec e max c'est quoi c'est 1,5 demi m euh, l carré ça c'est g sur l donc ça donne tout simplement gl fois teta max square. Donc, E max, c'est 1 demi mgl θ max. C'est tout, toute cette constante-là. Donc, on peut écrire que EC s'écrit sur la forme E max sinus carré de 2 pi sur t0 fois t plus phi. Avec E max, c'est 1 demi mgl θ max. Au carré. Donc, passons maintenant. Ça, c'est l'expression de EC de t. Passons maintenant à l'expression de EP de t. On a dit que EP de t égale mgl facteur de A moins cos teta entre parenthèses, et plus et plus zéro. Donc on va considérer que, en choisissant là comme référence de l'énergie potentielle, le plan horizontal contenant G0, c'est-à-dire ce plan-là, qui passe par G0, qui est horizontal, c'est la référence de l'énergie potentielle, et dans ce cas, on aura cette constante qui est nulle, parce que, euh, si Z égale 0, c'est-à-dire si cette grandeur là, qui est entre parenthèses, et L, est nul, alors EP égale 0 donc c'est à dire que EP0 égale 0 on va écrire que 0 égale MG fois 0 plus EP0 c'est Z Z c'est L facteur de A moins cos theta lorsque Z qui est L facteur de A moins cos theta est nul, alors EP0 EP est nul, donc 0 égale 0 plus EP0 donc EP0 égale 0 voilà la preuve donc dans ce cas on aura EP0 égale 0. Et bien sûr, on va, en, sachant que les petites, pour les petites oscillations également, on a θ très petit. Et dans ce cas, on a 1 moins cos theta égale à à peu près θ carré sur 2. Donc on va remplacer 1 moins cos theta par θ carré sur 2. Et on va obtenir euh, 1 sur 2 mgl. Donc euh, ça c'est θ carré. Theta carré. Le 1 sur 2, on, on, on la fait sur t ici, donc 1 euh, demi, mg, θ carré, θ carré, cest c'est-à-dire θ max carré, cos carré, de pi sur t0 par t plus. On, on va obtenir ceci. En remplaçant un moins cosθ par theta θ carré sur t. Et puis en remplaçant θ par son expression ici. On va obtenir. Cette expression. Donc, EP égale 1 demi mgl theta max au carré cos carré. Si nous voyons cette constante-là, c'est 1 demi mgl theta max au carré, c'est E max, tout simplement. Donc, EP de t égale E max cos carré. Avec E max, c'est 1 demi mgl theta max au carré. Maintenant, on va faire la somme, c'est-à-dire l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est EC de t plus EP de t. Qui est égal à e max donc pourquoi e max parce que faites la somme de ceci plus ceci vous allez factoriser par e max e max facteur de sinus carré plus cos carré sinus carré plus cos carré ça donne 1 donc e max fois 1 c'est e max donc la somme égale à e max et e max on a dit que ça vaut 1,5 demi max carré qui est une constante donc elle ne varie pas au cours du temps donc l'énergie mécanique ne varie pas au cours du temps, tandis que les deux énergies cinétiques et potentielles, elles varient au cours du temps. Tantôt, lorsque celle-là, elle est maximale, dans ce cas, le sinus va être 1 égale à 1, et alors, dans ce cas, le cosinus va être nul, c'est-à-dire que EP va être nul, EP de T va être nul, et inversement, Lorsque EP de T est maximale, c'est-à-dire le cosinus égal à 1, dans ce cas le sinus va être nul, c'est-à-dire que EC égal à nul. Donc il y a un échange, une conversion de l'énergie. Au début, il est toute l'énergie totale il est constante. Donc, toute l'énergie mécanique se forme au début d'énergie potentielle puis elle va se transformer progressivement en énergie cinétique jusqu'à ce, qu jusqu ce que l'énergie potentielle soit nulle et alors dans ce cas l'énergie cinétique sera maximale et atteint la valeur de l'énergie mécanique donc il y a un échange et une conversion insistante de l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement au cours du temps donc on va le voir ici donc de temps qui suit, donc on va voir euh, les évolutions des énergies ici. En faisant un exemple, ici c'est l'énergie potentielle et le haut du but, elle est maximale. L'énergie cinétique est nulle. Donc, on va voir que lorsque l'énergie potentielle diminue, euh, l'énergie cinétique augmente et jusqu'à ce que l'énergie potentielle soit nulle. Et dans ce cas, EC sera maximal et atteint cette valeur exacte. Donc on va le voir. faisons l'animation. pour voir les évolutions des idées. Donc, Donc ça c'est θ de t. Ça c'est θ point. Okay. Donc, vous allez voir que c'est lorsque θ est maximal, dans ce cas l'énergie potentielle est maximale, et lorsque θ est nulle, euh, l'énergie potentielle est nulle. Et inversement, pour l'énergie cinétique, lorsque θ point est nul, alors, c'est-à-dire que la vitesse est nulle, l'énergie cinétique sera nulle, et lorsque θ max est soit extremum soit minimal ou maximal. Dans ce cas, l'énergie cinétique, elle est maximale. Voyons. C'est C, il est, est, bon, uh, est maximal. Le C, il est maximal. Le c'est en rouge ici. P, c'est en, en bleu. Comme uh, dans, ce, dans le cas. Theta, theta, c'est en bleu. θ point de T, c'est en rouge. Donc, uh, voyez, ici, lorsque theta et en son extremum, c'est-à-dire ici ou ici, euh, dans ce cas EP, est maximale. EP, est maximale, égale à l'énergie mécanique. Et lorsque θ est nul, c'est-à-dire ici, alors EP est nul. Et pour θ, θ point, lorsque θ point est extremum, c'est-à-dire soit minimal ou maximal, EC, est maximale, égale à l'énergie mécanique. Lorsque theta point est nul, on a EC est Donc euh, voyons, ça c'est des observations très importantes à tenir en compte. Donc on a aussi pour la période de θ.1, point, theta point et θ de t, ils ont la même période. Et ils sont égales à le double, le double de la période de EC de t. Donc voyons ici, ça c'est. Euh, une période pour EC, pour EC de T, c'est d'ici jusqu'à ceci. Ça, c'est une période de EC. C'est la moitié de la période de θ. La, euh, la moitié de la période de point. Donc, euh, les, les, les périodes de EC et de EP de T, c'est la moitié des périodes de θ de, de, de, période de, e, de T et de θ point de T. Donc on peut voir ici. Euh, mm -hmm. Donc vous voyez maintenant. On peut changer la masse dans ce cas voyant. On peut changer la venteur. Ça affecte euh, cette valeur maximale là parce qu'on a dit que c'est un max égal à un demi mg l carré teta max un demi mg l teta max demi mg l teta max au carré teta max carré je, je, je, je me rappelle donc euh, voilà c'est terminé merci pour votre attention jusqu'à une nouvelle euh, activité a bientôt.